Nous sommes chez Beco. Beco, très grande marque en compagnie de Stéphane. Beco est partenaire de DefiTech depuis de très nombreuses années et on est venu voir les nouveautés. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors explique-nous un peu les nouveautés. Que sort ta marque aujourd'hui Alors cette année, nous avons en grande première notre four vapeur. Alors c'est un élément qui n'était pas disponible pour l'instant. Donc maintenant nous pourrons faire le set four vapeur, four classique. Ce four vapeur fonctionne avec un bois l'air. 60 cm. 60 déjà. cm, oui, ce n'est pas de 45. Je vais vous montrer, voilà, donc, 60 cm. Donc c'est four combiné avec une chaleur tournante. Donc c'est four combiné vapeur. Combiné, vapeur et fonction vapeur 100%. Ok, d'accord, Que okay, je comprends. Deux rails télescopiques, livrés avec la sonde à viande, la cacaillerie.. Pour faire aller la fonction Lep, vapeur. Les plaques gastronomes. Oui. Parce ah que quincaillerie, c'est un peu triste tu, quand même. Tu es un spécialiste de gastronome. Hein. La quincaillerie. Alors, quatre injecteurs vapeur. Oui. Hein, donc deux au-dessus, deux en-dessous. Production de la vapeur dans la cavité ou en dehors de la cavité dans la, dans, dans la cavité. Non, en, dehors de, en cavité. dehors de la cavité. Donc, je vais vous expliquer ici. Nous avons ici, si j'arrive à l'ouvrir en live. Il a été... Voilà, là. il n'est pas allumé. Voilà. Nous avons le réservoir d'eau. D'accord. Nous avons un boiler interne qui va pomper l'eau dont il a besoin. Produire et la vapeur et l'injecter. Et, et après la cuisson, ce boiler va se vider automatiquement dans la cavité de l'appareil. Après, ce sera une évaporation naturelle ou bien on le vide en épongeant le fond de la cavité. D'accord. Ok. Donc, on le remet. Lui rentre, voilà, manuellement. Là. Je tu rappuilles ici, sur hein. le bouton. Donc, tu laisses ton doigt. Je laisse ton doigt dessus. dessus. Voilà. Ah non, attends, je ferme le fond, peut-être. Voilà. Tu n'as pas le doigté, Thomas. Regarde. Non, voilà. Ah, il fallait tu... juste le rendre. Tu n'as pas bien rentré. Il y a une petite sécurité. Il n'a pas envie de Il faut le temps, mais bon, on, sait, on, est sur, on est sur des, des prototypes. Voilà. Euh, et, voilà. Le, et le tout, nous avons essayé de rester à 1399 à des premiers prix pour un four full vapeur. Voilà, four combiné vapeur. Le... Plus pour vapeur ou à la chaleur tournante seule. Tout à fait, on choisit oui. multifonction, On multifonction. Multifonction. a plus. Vous vois qu'il y a des programmes automatiques Oui, il y a toute, toute une panoplie de programmes qui a été euh, introduit dans l'appareil et vous choisirez le programme que vous désirez. Magnifique. Alors, tu avais également une nouveauté au niveau des tac ou des hottes. Euh... et des hôtes, tout à fait. Montre-moi ça, Stéphane. Alors, une nouvelle hotte en 90 cm en black. Oui. Particularité, donc soit on la laisse telle qu'elle, donc il y a un gain de place pour les personnes qui sont assez grandes. Oui. Soit on peut l'ouvrir lorsqu'il y a beaucoup de vapeur et elle est montée sur verre. La vapeur va directement s'engouffrer et aller vers ah le fil. D'accord, ok, 90 cm. Ce, ce qui est très beau pour moi, euh, c'est que c'est... le cache de bus en noir en, en plus. En noir, mat. Ouais, J'aime beaucoup. Beau. beaucoup, ça c'est vrai. C'est très beau. Je, petit détail, je ne sais pas si ça existait déjà, j'ai peut-être oublié. Nous avons un nouveau système ici sur cette taque. Flame TAC. Adjust, je, je voilà. lis ici. Donc, vous avez neuf... Euh, puissance qui ont été échelonnées sur le bouton. Généralement, en fait, un bouton gaz. C'est un bouton qui tourne saut, donc euh, pas de tourne sort, mais on n'a pas, pas de sensation de cran en fait. Sur les, normalement, sur un, un brûleur classique, vous n'avez pas de cran. Ici, il est cranté à 29 positions. Donc vous savez exactement que pour faire bouillir de l'eau, vous devez le mettre sur 8 voilà. ou sur 9. Donc on ne doit pas chercher, alors on voilà. fait hop, 1, 2, 3, terminé. Quoi. Non. Voilà, donc il c'est un, une petite aide sympa. Euh, voilà. donc c'est nouveau dans, dans la gamme. Uniquement okay. disponible sur cette TAC pour l'instant. En inox En inox, oui. En inox, ok. Alors, nous avons ici, et je vais demander juste à mon collègue de ZonFlex, -Zo, la nouvelle TAC. Une euh, flex. Avec une zone flex, mais surtout avec... 18 cm. La fonction slide. Donc, c'est-à-dire maintenant, vous voyez, avec mon doigt, je tourne voilà. et directement ça détecte. Ce, ce, ce design. Bah, elle, est est, elle est très facile, sensible, hein. très sensible, vraiment très sensible, bien. Oui. Hein. Yeah, vraiment chouette, les hein. nouvelles tacs que nous produirons seront assez... tout, toutes dans ce design et nous aurons même des tacs où il n'y aura plus ce dessin blanc ici. Elles seront totalement noires parce que quand je les taille ici, on ne voit plus les panneaux de commande. D'accord, euh, on est bien d'accord, c'est une flex. On sait bien mettre une casserole en tout travers avec une seule température. Voilà, hein. Tout à fait, et vous avez les deux zones rondes ici. Donc la fameuse flexible cooking space, comme vous avez noté. Et j'aimerais bien aussi vous montrer ceci un four avec la fonction pizza. Oui. Qu'est-ce donc C'est qu -ce un four qui va avoir un programme qui va monter jusqu'à 320 degrés. Oui. Qui va chauffer cette pierre. Et vous pourrez enfourner votre pizza comme chez le Pizza Yolo. Et en 5 minutes, votre pizza est prête. La pierre est fournie avec contrairement à d'autres marques où c'est un supplément. Oui. Ici, c'est livré avec le four. Donc vous avez la fonction à 320 degrés, la pierre sera télescopique, l'accessoire pour retirer votre superbe pizza. Ou le pain. Ou le pain, tout ça en 5 minutes. Très bien positionné en termes de prix également. Ce qui oui. reste on euh... peut le dire en est sur 549 euros, prix indicatif oui. public, voilà. TVA comprise pour ce four multifonction avec la pierre à pizza, brique réfractaire fournie à oui, l'intérieur. tout à fait. Et la fonction pour monter à 320 degrés. Voilà Thomas. On a tout vu je pense chez toi on cette année-ci. Magnifique. Pour le, pour le reste, bien évidemment, rejoignez-nous en magasin. Merci beaucoup euh, de Stéphane. Vrai. Merci de, de, passé, Thomas. Avec, un plaisir avec grand plaisir. Eh hein. <rire> bien, on continue euh, d'autres reportages encore sur le salon Batibo.